Alors, un des conseils que je donnerais à un candidat pour réussir ce master, c'est d'appréhender ce master sans justement, a priori, euh, de, de l'ouvrir, d'être assez ouvert d'esprit et euh, de réfléchir à ce que euh, les intervenants nous, nous apprennent et, euh, et leur vision des choses. Ça permet d'avoir une vision différente de celle qu'on qu peut avoir. Pour réussir ce master, ne pas hésiter à, à y aller, à se, laisser, à se lancer à fond dans l'expérience, dans l'exercice, parce que c'est vraiment très, très enrichissant. On y apprend énormément de choses. Beaucoup d'implications, de s'appuyer sur à la fois les intervenants, qui nous apporte beaucoup, mais aussi les autres étudiants avec lesquels on peut partager venant de différents secteurs et s'aider mutuellement. On fait énormément de découvertes et on rencontre des personnes dans un totalement différent du nôtre et c'est très très très positif. Ne pas sous-estimer la charge de travail. Il n'y a pas de surprise, hein. je crois qu'il faut s'investir, ça demande un travail de fond. Car bien que l'ambiance soit détendue et qu'il euh, y règne une une franche camaraderie. Demande aussi un travail sur le long terme, puisque le mémoire est quelque chose qui prend énormément de temps, donc il faut savoir anticiper, se préparer. Il y a quand même une grosse dose de travail à faire par soi-même à la maison, notamment en termes de lecture et de préparation des cours. Après ce Master, j'envisage comme évolution professionnelle au sein de mon entreprise de gérer une équipe orientée plus sur la relation client, les contrats cadres. Ça me tient énormément à cœur et ça a été d'ailleurs le thème de mon sujet professionnel. Très positif puisque ça m'a permis de monter en grade. Jusqu'à présent j'encadrais une équipe de trois personnes et là je change de secteur au sein de ma société et je vais encadrer une équipe de dix personnes. Alors si je devais résumer le master en trois mots, je dirais euh, travail, engagement, euh, le travail, convivialité, bonne ambiance. Bonne ambiance, c'est ce, euh, ce qui est ressorti. Une très belle aventure humaine. Et également dynamisme. Beaucoup d'apprentissage. concret, puisque à chaque intervention, euh, j'ai pu mettre en place des outils très concrets dans, dans mon quotidien. Performance, anal analyse et euh, conna meilleure connaissance de soi. Donc je dirais convivialité et concret. Le diplôme, hein, je crois que c'est la finalité euh, qui, euh, qui couronne le tout. Ouais